Oui, pour les citoyens, ça va arriver de plus en plus pour expliquer les phénomènes qui n'étaient pas par le médecin. C'est pour vous, milieu, qu'est-ce qui va faire que tout ça va être organisé ensemble? <rire> Comment dites-vous? faites par les gens, l'un est créé, l'autre est créé. Toute l'infrastructure de réseaux sociaux qui existe aujourd'hui, qui permet de réunir les gens et d'isoler ensemble. Donc les barrières qu'on a chacun dans sa maison n'existent plus en tant que tel. C'est pour ça que moi je le, je le perçois comme un outil, comme je vois. une formule, comme, comme le cercle de conversation. Ça fait partie des technologies sociales. Il y a toujours le, le, le côté virtuel, et le côté, on va dire, matériel. Si je peux utiliser ce moment-là, c'est la de gratuite. Notre intention, c'est d'avoir un impact et changer le monde. C'est hein. notre mission à nous. Fait que nous, on est à la recherche de. Est-ce que ça prend des sensors, de, de géolocalisation, un, de marine massive C'est notre intention, elle est là. C'est d'essayer de trouver des liens communs. Qu'est-ce qui rattache tous les mouvements ensemble Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de communiquer ensemble Est-ce qu'en ce moment, ça se passe pas Ça fait un respect mutuel. La compréhension. L'information, mais pas juste l'information, l'infiltration. Et ça a été nommé tantôt, il faut réellement qu'il y ait une façon d'infiltrer les gens qui ne pensent pas comme nous. Et ça va les deux sens. Puis, il faut aussi que les vrais faits soient relatés, ce qui n'est pas fait. Et il y a des qui ne sont pas à gauche, qui vont participer, qui vont vouloir jouer, qui ont des on points de vue qui sont complètement différents. puis là, ça va devenir citoyen. C'est ah, par là que la conciliation va passer. Parce que y en de la compréhension. C'est un trait d'union qui faut Visualisation du portrait global, information réelle, puis aussi écouter l'autre. Un jeu pourrait essayer de nous amener à la réconciliation. Comment est-ce que c'est un. Ça pourrait être un jeu. Le show-show-good pour moi, c'est pas d'empêcher un message de passer, c'est de changer de format, de, de jouer ensemble dans un dialogue qui prend pas forme à Pour Moi j'aime bien le jeu, mais ça peut être jeu unique, jeu unique, un jeu numérique ou jeu. Il présente un jeu. Je pense qu'on peut avoir des éléments non technologiques. L'outil jeu est fort, ça c'est sûr, sur sûr, Je crois beaucoup au fait que tu peux apprendre énormément, tu peux t'engager énormément à travers quelque chose qui est ludique. Ça, c'est définitif. Mais je limiterai pas notre définition-là à jeu clé. Et qu'est-ce qui va faire que l'on bas, et fait les actions qu'il faut? C'est une petite créature que tu entretiens et est contente quand tout va bien, et pas pas contente quand les choses vont moins bien. c'est un mécanisme de plaisir de gratification. gratification. gratification. Puis c'est si un plaisir, ça peut être le plaisir de donner ton savoir. C'est ce qui fait voler rouler le plaisir. Quelque chose sans main dans mon travail. Sur le web, en tant que tel, à part les réseaux sociaux qui ne créent pas tant de consensus que ça, qui divisent plus qui créent consensus, c'est qui marque un dashboard. en marketing, on a des dashboards c'est ça. Décerner de conversation, savoir si c'était dans le champ. On, on devrait créer un dashboard. Citoyen qui dit, on s'en va tout dans un mur avec quest ce qu'on fait en ce moment? Il n'y a pas d'historicité, on est dans le Le Dashboard explique le mot visualisation. comment entretenir un dialogue qui est bien fondé, ça revient à la définition de technologie sociale, le dialogue de qualité, ça se quantifie quand même. Donc la notion de de revenir à la conversation de cuisine, on est dans les cuisines, on a transformé le monde. Il y avait eu une réponse dans le tout, donc il pourrait